Le manifeste du parti. Alors là, j'amène à se poser la question qu'est-ce que c'est qu'un parti Alors, je relis juste ce que c'est qu'un parti pour des gens en 1848, dans des pays où il n'y a pas d'élection, où en tout cas les ouvriers ne peuvent pas voter. En Angleterre, il y a des élections, mais les ouvriers ne peuvent pas voter. En Allemagne, à cette époque-là, il n'y a pas d'élection non plus. C'est pareil, c'est que des bourgeois qui peuvent voter euh, pour dire des personnes à la diète qui représentent leurs propres intérêts, euh, etc. En France, euh, c'est pareil, il y a des, quelques rares élections, c'est censitaire aussi. Okay euh, le suffrage universel n'est conquis qu'en 1848 après la Révolution. Alors, euh, et quand je dis le suffrage universel, c'est avec 30 000 guillemets, parce que vous savez bien sûr que c'est un suffrage universel masculin, donc c'est universel, pas universel. Voilà. Donc, parti, c'est donc une solution proposée ou choisie afin de résoudre une situation. Okay donc, on prend un, un parti pour, il euh, euh, y, y a un problème, comment on va le résoudre En art, qu'est-ce que c'est qu'un parti en art c'est une conception d'ensemble, d'une œuvre d'art en l'occurrence. là. Euh, on peut considérer qu'une révolution, c'est une œuvre d'art, hein, quelque part. Euh, c'est une solu solution choisie aussi pour l'appliquer. Alors ensuite, une autre définition. Choisir une opinion, se décider pour un point de vue. Okay, -là, tu vois Défendre la cause de quelqu'un, euh, le protéger. Euh, et on arrive là aux définitions, les, les, les dernières qui sont vraiment super intéressantes. Union de plusieurs personnes contre d'autres qui ont un intérêt et une opinion contraire. Donc, euh, voilà. Et ensuite, organisation dont les membres, animés de convictions politiques communes, les font connaître à l'opinion publique et mènent une action en vue de les faire triompher. Donc voilà, Donc quelques-unes des définitions de parti. Vous voyez qu'à aucun moment, dans toutes ces définitions-là, il, il est fait référence euh, ni à des élections, euh, ni à euh, un parti strictement politique au sens auquel on entend aujourd'hui, un truc auquel il faut adhérer, etc. etc. Donc il faut comprendre ça. Et, et d'ailleurs, Marx va distinguer le parti du prolétariat, qui est plus vaste, parti révolutionnaire du prolétariat, et le, le parti communiste, qui est une section de ce plus grand parti, plus grand ensemble, qui est le, le parti de la classe euh, euh, du prolétariat révolutionnaire. Même si le but, c'est qu'à la fin, tout ça soit uni. Euh, on l'a déjà dit.